Bienvenue dans le programme d'épargne pour les études universitaires, the Save for College Program. Dans la courte vidéo d'aujourd'hui, nous vous montrerons comment activer et consulter le compte de bourse NYC, the NYC Scholarship Account, de votre enfant. Il s'agit de la première étape. Les parents doivent suivre trois étapes fondamentales dans le cadre du programme d'épargne pour les études universitaires. Nous les appelons les premières étapes. La première étape consiste à activer et à consulter le compte de bourse NYC, NYC Scholarship Account, de votre enfant. Vous pouvez ensuite passer à la deuxième étape, ouvrir et relier le compte d'épargne universitaire de votre enfant. Et enfin à la troisième étape, au cours de laquelle vous effectuerez un premier dépôt de 5$ dollars sur votre compte d'épargne universitaire relié. Par la suite, nous espérons que vous continuerez à épargner au rythme convenant à vous et votre famille. La finalisation de chacune des premières étapes génère une prime de 25 dollars sur le compte de bourse NYC de votre enfant. Nous allons aujourd'hui nous concentrer sur la réalisation de la première étape activation et consultation du compte de bourse NYC de votre enfant. Rendez-vous sur nyckidsrise.org et créer un profil sur notre portail en ligne appelé Savings Tracker. Vous devrez ensuite remplir une seule fois un court formulaire et voilà, vous aurez terminé la première étape. Veuillez noter que pour finaliser la première étape, vous n'avez besoin que de quelques informations. Le code postal du domicile de votre enfant, la date de naissance de votre enfant, le numéro d'identification scolaire de votre enfant que vous trouverez sur le bulletin scolaire de votre enfant, sur votre compte NYC Schools, NEXA, ou en contactant l'école de votre enfant. Dans le cadre de la première étape, il ne vous sera jamais demandé de fournir votre numéro de sécurité sociale, votre numéro individuel de contribuable, ITIN, ou des informations concernant votre compte bancaire ou carte de crédit. Rendons-nous maintenant sur nyckidsrise.org pour lancer le processus. Vous pouvez finaliser la première étape sur votre téléphone, une tablette ou sur un ordinateur. Vous devrez vous rendre sur nyckidsrise.org. Notez que vous pouvez obtenir une traduction du site en cliquant sur le bouton rose en haut, à droite, puis en sélectionnant la langue qui vous convient le mieux. Cliquez ensuite sur le bouton turquoise « Activer le compte ». Faites défiler vers le bas et cliquez sur « Activer le compte ». Vous verrez alors apparaître une fenêtre suggérant de continuer. Cliquez sur « Continuer ». En sélectionnant « Continuer », vous serez redirigé vers la page d'activation com de compte du Savings Tracker. Vous devrez alors saisir une fois le code postal, la date de naissance et le numéro d'identification scolaire de votre enfant. Une fois ces informations saisies, cliquez sur le bouton Envoyer. Vous serez alors redirigé vers la page Nouveau profil. Nous vous demanderons alors de saisir votre prénom, votre nombre de famille et votre adresse électronique, puis de créer un mot de passe fort. Nous vous rappelons que les mots de passe doivent contenir 8 caractères ou plus, une lettre majuscule, une lettre minuscule, un chiffre ou caractère spécial. Nous vous conseillons d'apprendre votre mot de passe par cœur plutôt que de le noter par écrit. Saisissez maintenant à nouveau votre mot de passe pour vérification. Appuyez sur le bouton rose modalités d'utilisation pour lire les conditions d'utilisation. Cochez ensuite la petite case blanche pour accepter les conditions d'utilisation. Cliquez pour créer le profil utilisateur. Vous devrez utiliser l'adresse électronique saisie et le mot de passe créé à chaque fois que vous connecterez au Saving Tracker pour consulter le compte de bourse NYC de votre enfant. Une fois dans le Savings Tracker, un court formulaire d'introduction apparaîtra. Les réponses aux questions de ce formulaire nous permettront de connaître les familles inscrites au programme et d'orienter les étapes suivantes. Ce formulaire se remplit en quelques minutes, il est strictement confidentiel et toutes les questions sont facultatives. Pour remplir le formulaire, faites défiler vers le bas et commencez à répondre aux questions en cliquant sur le bouton « Cliquez pour sélectionner » du menu déroulant. Une fois le formulaire rempli, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « Envoyer ». Cela déclenchera le versement de la prime de 25 dollars associée à la finalisation de la première étape. Félicitations, vous avez activé le compte Bourse NYC de votre enfant. Vous verrez apparaître un graphique au nom de votre enfant affichant les 100 qui lui sont initialement att attribués. Si vous vous reconnectez dans, le, dans les jours qui suivent, le graphique affichera la prime de 25 dollars associée à la finalisation de la première étape effectuée aujourd'hui. Dans le Savings Tracker, vous pouvez consulter la solde de compte de bourse NYC de votre enfant et suivre l'évolution de sa valeur au fil du temps, en fonction des étapes réalisées et des contributions de la communauté au compte de bourse NYC de votre enfant. Vous pouvez également ouvrir votre propre compte 529 et le relier au Savings Tracker, de façon à pouvoir afficher toutes les peines destinées aux études universitaires de votre enfant au même endroit. Prenez un peu de temps pour étudier le compte de bourse NYC avec votre enfant et montrez-lui l'argent dont il dispose pour ses études et sa formation professionnelle. Apprendre que la communauté épargne pour ses études supérieures l'incitera à s'investir pour faire des études et obtenir une formation professionnelle. Sous le graphique, vous trouverez des informations importantes concernant le Savings Tracker, les trois premières étapes que, vous, que nous vous recommandons de lire attentivement. Pour vous déconnecter, remontez simplement vers le haut de la page et cliquez sur des connexions en haut à droite. Vous avez terminé. Merci d'avoir suivi cette courte vidéo. Nous espérons qu'elle vous aura été utile.